Actuellement, au confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, je fais du pain. Et oui, du pain. Pain aux céréales, pain à farine blanche, pain aux raisins. Et, et le pain, ben, ça prend du temps. quoi. Il faut. Euh, et, ben, bien sûr, faut faire la pâte, il faut, faut le pétrir, le laisser monter, pousser, comme on dit une première fois. Et puis, on le refaçonne. Et et il pousse à nouveau, le... puis vient le temps de la cuisson, on attend à nouveau, et ensuite on sort le pain, et là, le pain se m'a chanté, comme ça, il croustille, et oui, ça prend du temps, le pain, il faut un confinement pour apprendre à, à prendre le temps, c'est quand même dingue, en fait, le, le... le... le... le pain, c'est ce temps qu'on n'a pas d'habitude, mais il est où, nom de Dieu, le temps d'habitude, qui nous prend ce temps Moi, je vous jure qu'à la fin du confinement, celui qui m'empêchera de prendre le temps, et eh là je lui ferai passer le goût du pain. Au confin de mon confinement me voilà face au poste de télévision. Ce poste que depuis des années j'ai cessé de regarder. Et des confins de mon confinement, ce poste s'allume, généralement les soirs. J'y vois des informations, très négatives pour la plupart, très angoissantes et anxiogènes. J'y vois beaucoup de choses que je n'ai pas forcément envie de voir. Alors du fin fond de mon confinement... J'éteins le poste de télévision. Je contacte des amis que j'ai envie de voir, que j'ai envie d'entendre, que je ne peux pas vraiment serrer dans mes bras, mais qui sont pour moi plus importants que toutes ces informations anxiogènes. Je me concentre sur le positif et j'éteins mon poste de télévision. Au confin de mon confinement, je me pose des questions. Je me lève sans aucune obligation de ne rien faire. Alors je me questionne sur ce que j'avais l'habitude de faire, sur ce que j'aimais faire, sur ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire. Je me questionne sur celui que je veux devenir, les habitudes que je veux prendre, ce dont je veux faire de ma vie. Alors ce confinement, c'est un peu du repos forcé, mais c'est aussi pour moi une stimulation de, de l'esprit et un travail à faire sur soi et une... Une bonne prise de recul sur beaucoup de choses. Au confins de mon confinement, je suis seul dans mon appartement. Par nécessité, plus que par choix, j'ai été malade, je devais m'isoler. Ensuite, euh, j'étais guéri et donc je suis resté quand même isolé parce que je prépare un concours, le concours de recrutement de professeurs des écoles. Et euh, pour le réussir, je, je préfère m'isoler. Initialement, il était prévu le 6 et 7 avril, donc dans très peu de temps. Mais il est reporté, j'ai reçu un mail ce matin. Euh, il, ben, je devrais le passer entre juin et juillet. Je sais pas plus pour l'instant. Donc j'espère que le travail que j'effectue pendant ce confinement sera utile. Et euh, qu'il me restera des traces. D'ici là, je persévère. Et euh, j'espère réussir. Nous verrons bien. L'avenir le dira. C'était Jardin Fougerouz sur, euh, sur votre canal. A plus